Fils, le chauffeur est là, tu peux monter dans la limousine. Peut-on investir dans l'immobilier sans avoir des parents riches Je réponds à cette question dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton « s'abonner ». Tu cliques bien sur la petite cloche qui te permettra de recevoir toutes les notifications. Peut-on investir et réussir à un investisseur rentable sans avoir des parents riches Bah Oui, la plupart des personnes qui, que je connais et qui ont réussi à investir dans l'immobilier, à réellement investir, c'est-à-dire renouveler les opérations et dégager de réels revenus avec l'immobilier, en fait, n'ont pas de parents riches. La plupart de ceux que je connais n'ont pas de parents riches. Je pense que, euh, en fait, c'est plutôt un point fort, d'une certaine manière, de ne pas avoir de parents riches. Parce que déjà, c'est dedans de la niaque. Quand tu as eu tes parents qui ont galéré toute leur vie, tu ben, as une seule envie, c'est de ne pas reproduire la même chose et de ne pas autant euh, t'essouffler au travail pour, à la fin, pleurer sur une retraite où on te retire 1%, 1,2%, 2%. Je ne fais pas de politique, mais je vois que mes parents, ils ont euh, cotisé toute leur vie. On leur a promis toute leur vie à une époque de plein emploi où on pouvait leur permettre... Ils pouvaient y croire naïvement qu'ils allaient avoir une retraite euh, qui allait augmenter, augmenter, augmenter exa exactement comme, euh, comme pendant toute leur carrière pratiquement. Et aujourd'hui, ben, ils sont déprimés à chaque fois qu'il y a une annonce. Nous, on n'a plus le droit à notre âge de croire à ça. Donc, on a cette niaque. Quand on a eu nos parents qui ont galéré et qui galèrent encore à la retraite euh, pour certains, ça fait développer en nous cette niaque de ne pas euh, de donner déjà à nos enfants ben, une, euh, une sécurité. Parce que tout ce qu'on construit, dans mon cas, euh, je suis pas de deux enfants. Donc tout ce que je construis, bien évidemment, c'est pour mettre en sécurité euh, également euh, ma famille, euh, donc ma femme, mes enfants. Donc on construit avec euh, ma femme quelque chose pour nous mettre un bouclier autour de nous. Et je pense que cette force, elle, elle vient aussi du fait qu'on a vu nos parents euh, galérer euh, toute leur vie euh, à ne pas avoir accès à la propriété. Euh, et du coup, euh, se dire, voilà, cette force-là qu'on a, cette, cette force, elle te, permet, elle, te, elle te décuple, elle te permet encore plus d'être un investisseur rentable que tous euh, les petits gamins euh, fortunés, riches, qui n'ont jamais vu leurs parents galérer, qui n'ont jamais galéré pour partir tout simplement en vacances par exemple. Aujourd'hui, ça, ça me paraît fou de me dire de calculer pour partir en vacances, mais euh, je sais que bah, bah, pendant toute mon enfance, j'ai calculé, calculé pour partir en vacances. C'est logique parce que tu as très peu de personnes qui peuvent ne pas calculer pour partir en vacances. Donc, cette force-là, de, de voir tout le temps quand tu grandi, que tu grandi, euh, des gens, euh, tes parents calculer euh, leur argent pour pouvoir t'offrir des vacances, pour pouvoir t'offrir le maximum. Euh, je pense que tu es pareil que moi, si, euh, si tu es dans la même situation, tes parents ils se sont pliés en, en 25 000 morceaux pour pouvoir te donner euh, tout ce qu'il faut, euh, nourriture, vêtements, vacances, quitte à ce qu'eux, des fois, en pâtissent, en souffrent. Et toi, tu ne veux pas reproduire la même chose. Donc je pense que si tu n'es pas né riche, tu as le meilleur paramètre, le meilleur euh, câblage interne, j'adore utiliser ce terme-là, le meilleur câblage interne pour devenir un investisseur rentable. Et donc, si tu n'es pas né riche et que tu veux devenir un investisseur rentable, je vais te faire un cadeau, je t'offre euh, une session stratégie avec moi. Ça, ça dure environ 45 minutes, on échange tous les deux et ensuite, on voit si euh, comment on peut faire pour que tu deviennes un investisseur rentable. Donc, euh, je te mets le lien sous la vidéo. Tu as juste à... Tu un petit formulaire à remplir, ça me permet de préparer euh, cette session stratégie et pouvoir euh, venir avec les bons arguments, les bonnes questions et répondre à toutes, euh, à toutes ces questions en live. Donc voilà, c'est mon petit cadeau. Si tu n'es pas né riche et que tu veux devenir un investisseur rentable, je t'offre une session stratégique directement avec moi. Ce n'est pas avec un assistant, ce n'est pas avec quelqu'un d'autre. C'est moi qui t'appelle à l'heure fixée et euh, qui fait cette session stratégie avec toi pour te faire passer réellement à la vitesse supérieure. C'est mon cadeau. Si tu as aimé en tout cas cette vidéo, euh, qui j'espère te va te redonner le courage, elle va te donner la niaque pour passer à la vitesse supérieure. Donc la première étape, c'est assez simple. Si tu prends une session stratégie avec moi, on en discute. Et derrière, hop, tu vas passer directement à la vitesse supérieure parce que tu vas mettre en place les bonnes actions. Donc si tu as aimé cette vidéo, tout simplement mets-moi un gros like, commente-la, mets-moi des commentaires, mets-moi « Yes, j'ai pris mon, mon rendez-vous, ma session stratégie ». Partage-la à des amis qui pourraient t'intéresser par l'investissement immobilier. Et dernier cadeau, je t'offre ma dernière formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger. Le lien se trouve dans la description de la vidéo en dessous ou au-dessus. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo en tout cas, moi c'était un plaisir de la faire parce que vraiment, ça me, ça me touche ce sujet-là où on se, on se dit « voilà, j'ai pas d'argent donc je ne peux pas investir, je ne peux pas devenir un investisseur rentable. » Je t'assure. Et sincèrement, et du fond du cœur, que ce euh, n'est pas le cas, ce n'est pas mon cas, et ce n'est pas le cas de plusieurs investisseurs que je connais. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour le faire. Par rapport à ça, je t'offre une formation sur l'éthme locatif, et je t'offre 45 minutes de session stratégie avec moi. Donc, tu vois tout ça dans la description de la vidéo. On avance ensemble. Je te remercie d'avoir vu euh, cette vidéo. Donc, si tu ne t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu cliques hein, sur le petit bouton s'abonner. Tu cliques bien sur la petite cloche comme ça, tu reçois toutes les prochaines notifications. Et nous, du coup, on se contacte très vite pour la session stratégie. D'ici là je te dis juste, porte-toi bien, reste en bonne santé et à très vite. Ciao, ciao